Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 9 de Stage 1 Et aujourd'hui nous allons parler de Worms Reloaded C'est le dernier Worms qui est sorti, il me semble Donc voilà, Worms Reloaded, c'est parti On appuie sur une touche pour continuer Comme d'habitude, hein, comme tous les jeux Alors on va jouer en solo, évidemment On va faire une partie rapide pour pas se casser la tête Et puis c'est parti Alors, est-ce qu'on a eu de la chance Alors moi je D'accord, je suis les bleus ah déjà ça commence super bien, ouais, génial. Ah, oui. Et ils m'ont déjà mis dans un coin, déjà sur le premier verre, euh... j'aurais eu de la peine à aller autre part. En oh, plus, aussi là, oh, lui aussi il est un peu bête. Donc j'ai peut-être be peut pas besoin de vous présenter Worms, Worms euh, c'est le jeu des petits verres. C'est la guerre, on doit se foutre. Le premier qui a tué tous les autres, il gagne. Alors... Donc, euh... Donc là... Il a encore. Voilà. Aïe aïe, ça fait mal. Ouais, surtout pour lui quoi. <rire> on, a bien, on a bien repéré, je suis le rouge. Hein. Donc là c'est à eux de jouer. j'ai eu un peu plus de chance sur le deuxième verre quand même. Euh, lui, je suis sûr, il va nous faire un truc de fou. Allez, regardez-le arriver. Allez, oh. il fait sa grenade. Il mon au bon moment, quoi. Comme par hasard, ils savent trop bien jouer en Brilliant. fait. Ces ordinateurs. Tu m'as ça. Allez. T'as, à moi de Et voilà. Évidemment, c'est encore un verre où. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là où je suis Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Hein on va essayer d'envoyer un missile auto-guidé vers, euh... ouais, vers lui, on va essayer. Hein. On n'a rien à perdre. Allez. Il est loqué. Okay. Et puis.. On tire là. Pas trop, ouais, j'avais pas vu. J'avais pas vu le truc au-dessus. Le, le, le mur au-dessus, ouais, c'est vrai que ça va. Ça jette vite. Euh, Regardez, Help. comme par hasard, hop, Come il a visé, hey. il a visé oh, quand oh, même une oh, fois oh, le oh. bon endroit. Ah. Voilà, c'est pas chité ça. C'est ça m'a ouais. toujours quoi. Et comment, comment vous voulez viser aussi bien Pour être un pro gamer, il est autant du lourd Voilà, donc moi. Je suis toujours bloqué en haut, voilà, yes, il y a toujours des persos qui sont à des endroits où je sais qu'ils ne peuvent rien faire. Et lui, comme par hasard, ah, il me balance des grenades dans la tête. Allez <rire> Je rage un petit peu mais en même temps, euh, si vous regardez un peu la configuration du terrain, vous verrez quand même que... Alors, regardez, qu'est-ce que je peux faire Rien, rien du tout. Je vais tirer dans la feuille, et on va essayer de faire d'espace. Des et comme par hasard, regardez, il reste, voilà, il reste un, un morceau. C'est-à-dire que là, même si je veux passer à pied, j'y pas. Je sais pas. J'ai pas de chance, alors je sais pas jouer, je sais pas. Peut-être que je vais le jouer. Alors lui, bon, il a, il, a, il a fait du caca aussi, mais je pense que c'était pas On va essayer de tirer dans la tête de Harry. On va essayer de lui tirer dans la tête. Ouais, comme On peut pas sauter, évidemment. Hein. Le petit morc qui nous casse les couilles. Allez. Allez, je veux lui tirer dans la tronche. Avec. Euh, avec, avec, avec. Avec le fusil, non. C'est quoi ça, c'est quoi ça, Ninja Essayez. Ça fait rien du tout. Ok. On essaye, hein. on essaye, on essaye. Pas tout. Pas, tout ce que ça fait, hein. Voilà, il a son truc de ninja. Bon, on va tirer au fusil comme je disais. Allez. On va essayer. Vite, vite, vite, vite, vite, vite. Voilà, 25. Ah merde, on peut faire une deuxième fois. Ah, mais <rire> ah, j'aurais pas eu le temps. Vite, trois secondes pour se barrer. Alors, on va remarquer quand même que la musique <rire> d'ambiance, euh, c'est des criquets. Donc, bon, bon. On pourrait rapidement s'emmerder quand même devant un jeu comme ça. En multijoueur, oui, on s'éclaterait, mais tout seul, pareil. Qu'est-ce qu'on fait Alors lui, il a fait le con, il s'est tiré dessus. Ok. Il s'est tiré sur lui-même. Mais vu qu'il me reste 11 PV, ils sont deux, je risque pas de, de faire un, un hit shot. Revoilà hein. voilà. Bon, voilà avec un perso bien bien perdu, bien bloqué. Qu'est-ce que je peux faire ah, Rien. Tamnab. Voilà, euh... On va essayer d'y aller au jetpack Comment ça marche là, déjà Donc j'en déduis qu'il faut rester espace voilà. appuyé okay. Donc ça n'a pas du tout marché Voilà, éclater la tronche Super. Et voilà Donc je n'ai rien fait En plus je m'en suis pris plein la tête Une vidéo euh... Assez, assez hein, honteuse, j'ai un peu honte, mais bon, au moins... Peut-être comme je voulais vous, vous l'ai jamais dit, mais euh, sur les vidéos je fais jamais plus de <t 'un rire> hein. Si je me plante, je me plante, hein. là, là, je suis en train de lamentablement me viander dans ce jeu, de passer pour un, un gros nous oh, oh, hmm. ah. Ça sera posté, ça sera posté, hop. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Rien. <rire> je suis encore bloqué. Hein. Seule solution que j'ai, voilà, c'est de tirer dans le dans le sol. Je pense qu'on finira pas cette partie. Elle est beaucoup trop mais... <rire> longue. Ça fait déjà ça fait déjà 8 minutes qu'on qu est en train de papoter. Euh, pas 8 minutes, hein. 6 minutes. Voilà, je me fais toujours éclater la tronche. Okay, okay, voilà. alors, Quand tu veux être alone, tous les deux Nothing says farewell, better than a to voilà. et lui aussi I'm here. Au moins il y en aura un qui sera mort Ce sera déjà ça envie <rire> de dire, c'est mieux que rien Say hi, because sir, Allez, ah, je, voilà, donc on revient sur mon perso qui est bien bloqué voilà. qu'est-ce que je peux faire Absolument rien Rien du tout Alors je sais qu'il y a un truc ninja On va peut-être aller voir, attends non, on va pas tirer Mauvaise idée, on va aller chercher le truc ninja la, la, la, la grappe là, la, le kunai. On va essayer de, de, faire, de faire le ninja, alors comment ça marche Ouais, ok, donc le trou n'a pas l'air d'être assez grand pour que je puisse passer. Et droit 4, balancement restant. Allez, allez Ah le temps s'écoule déjà. Il était totalement impossible de passer ce truc. Voilà, on va, on va arrêter Worms, ça je pense. Voilà, donc, euh, donc euh, bon, malgré ma performance un peu, un peu foireuse, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous aura au moins fait découvrir euh, Worms Reloaded, qui, euh, qui est très joli graphiquement, et puis, euh, puis on se dit à, à la prochaine pour de nouvelles vidéos, et très bientôt.